Oh, c'est gentil de venir me voir 21 habitudes du bonheur, voici les 21 habitudes des personnes vraiment heureuses. Concentrez-vous sur la solution recherchée, la leçon et le cadeau fait, la paix avec vous-même remettez, vos pensées en question dépassées, le mental et lâchez-prise dirigée, votre esprit vers la joie. Concentrez-vous sur la gratitude pratiquée, le pardon diffusé, la bonté aimante nourrissée. Votre corps énergétisé, votre corps accordez-vous à la sagesse de votre corps invité, la connexion à votre pouvoir supérieur écoutez votre voix intérieure faites confiance au déploiement de la vie trouvée, votre passion suivez, l'inspiration du moment contribuez à quelque chose de plus grand que vous-même, occupez-vous de vos relations entourez-vous de soutien, voyez, le monde comme votre famille.